Voilà, bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour le test de la Sémique nouvelle génération. J'espère que cette vidéo... Voyons vous le, le, le GPS. Oui, euh, ici, en fait, nous avons tous les réglages pour euh, de la, dû à la navigation. Donc, par le point de départ, on a effectivement la navigation, le mode de conduite que l'on veut avoir. La, la radio qui est déjà présente, on a coupé le son, et en fait toutes les informations sur le fait, sur le, si on conduit de manière économique ou pas. On faire le suivi un peu du fonctionnement. Alors ici comme on a besoin du GPS, on va cliquer dessus et il apparaît pour nous montrer le chemin qu'on doit faire. Alors aujourd'hui, dans la, cette Renault Scénic, nous avons comme passager Martin. Ah Bonjour ouais. Martin. Bonjour. Et puis nous avons comme autre passager, euh, Bernard. Bonjour. Voilà. Et nous avons. Allez, alors c'est parti. Et comme vous pouvez l'entendre, c'est un moteur essence. Ah c'est une essence Ouais. ouais. ouais. Moteur essence ouais. 1300 cm3. Pour ouais, ouais, bon, 103 chevaux. Euh, c'est pour ça que c'est un litre 3. Un litre 3. Ouais. Et en fait, on a choisi un moteur essence pour avoir l'opportunité de passer au gaz naturel, au CNG, dès qu'il y aura suffisamment de pompes disponibles en Wallonie. C'était un souci d'écologie. Ça sert en... Il y a quelqu'un qui s'est décroché derrière. Alors, je vais montrer rapidement. Ici, oui. Ici, nous avons la possibilité de mettre un limiteur de vitesse pour être sûr de ne pas dépasser les 50. On va venir le mettre le limiteur de vitesse à 50. Ce qui fait que maintenant, je peux accélérer tant que je veux. Je ne dépasserai jamais la vitesse de 50 km. h tout de suite. Moi, je trouve ça formidable. C euh, au début, tu as l'impression en fait de, de ne plus faire... Comme euh, si, si, C'est plutôt la voiture qui te porte que toi qui la pousse. Tu dois tellement moins à faire. Il faut à un peu à jouer avec le, le changement de vitesse. Et l'avantage, c'est que tu peux jongler avec tous des automatismes, comme le le limiteur de vitesse, ou bien surtout le, le creuse control à tous les régimes. Si tu veux mettre euh, que ta voiture fasse du 30 km h en permanence, eh ben tu, tu mets ça en place. Et, et, et donc tu n'as plus que les mains pour conduire. Euh, le démarrage en côte devient super facile parce que c'est entièrement géré par la voiture. et je ne sais pas si on consomme plus ou moins. Qu'est-ce qu'on t'en penses Elle est confortable oh, Oui. A ouais. l'arrière je trouve que ça tape un petit peu. Ça tape le, La suspension est un peu dure. Ah oui. Je trouve qu'à l'arrière... Ça, bon voilà. Alors à l'arrière tu as des... Des petits volets si oui, tu oui. veux, des pare-soleil complets. Oui, Et tu as devant toi une tablette, ah, comme oui. dans un avion, ah, oui. <rire> avec un système pour pouvoir euh, tenir une tablette euh, vidéo, ah, pour regarder des films. Hein, tout voilà, là, exactement. Oui, sauf que c'est un peu incliné bizarrement. C'est parce que toi, tu, c'est pas mal. Hein. Elle est full option en fait. C'est euh, pas la full option, il y a encore des options de... 4 c'est à gauche. À gauche, ouais, ah oui, à gauche. Voilà. Ah, ah, ben voilà. Voilà. Là, tu connais le parking. Ah. Ah. Oh, c'est un beau bâtiment, on dit, mais ouais. c'est tout neuf. Ah ouais. oui, oui. Oui. Et voilà, et donc on peut admirer la, de la, la ligne de la voiture dans la vitrine la oui, de l'escalier. Oui. Et là, il faut cliquer sur « itinéraire » et « arrêter le guidage » que Bernard l'atteste. Ah. Oui. Ah Oui. marche pas Voilà. Okay. Tu, tu, faire, tu prends la manette centrale là, le, le changement okay, et le si. bouton, Pre et tu Ok, c'est bon. Okay. Voilà. Voilà. Voilà, on va aller doucement, hein, d'accord, parce que.. Alors mesdames et messieurs, je vais essayer de ne pas cartonner la voiture de Jean-Pierre. <rire> <rire> on sait aller faire demi-tour par là Non. non. Euh... Oui. Hein. Oui, on va aller voir. On va aller faire un petit tour dans le parking de l'escalpade. Comme ça, voilà. Mon pied gauche, tu restes là. Hein. Vraiment un truc oui, je sais, je sais. J ai, j ai... En fait, moi, j'ai passé mon permis de conduire. À l'époque, c'était possible avec la voiture de mon papa, qui était automatique. Mais non, c'est, plus possible. Tu peux plus. Tu peux plus, même. Non. Tu dois avoir. Euh, si tu passes, je crois. Hein, si tu passes avec une automatique, tu dois. Tu, tu peux rouler que sur automatique. Je pense. Oui. C'est ça. Hein. Oui. c'est Oui, Je sais. Ce qui est normal, hein, parce que c'est pas du tout la même conduite. Hein. Bon, ça change pas. Enfin, bien que, oui. Pas une grande différence. Je sais vrai que c'est. Mais disons que tu. Il est clair que. Euh, il faut absolument apprendre à manier l'embrayage. Bah oui, oui, oui. C'est ce oui, ce ça. ça pour les, les côtes et tout ça, les et trucs. Hein. En côte. Ici avec ici' qu'ici, une automatique, n'as jamais de problème. Hein. Non, beaucoup Moi, je me souviens quand j'ai passé mon permis, il y avait le débarrage en côte et le. Moi j'avais aucun problème. Aucun problème. Ah Ah non, ça c'est génial. Dans notre rue, c'est super c'est vrai qu'elle est confortable. Waouh. C'est autre chose que la camionnette. Oui, mais les camionnettes en général. Moi j'adore rouler dans une camionnette. Mais c'est vrai que quand. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu roules dans un truc comme ça, c'est quand même confortable. Ça c'est sûr. Ce qui est embêtant avec une caméra c'est qu'on peut pas mettre le pare-soleil, en fait. la même chose <rire> J'ai vu que tu as hésité à le descendre, je <rire> ah ouais. si je, dis, si je me descends on va voir Ah bah le oui vent. non, on va plus rien voir. je roule avec la voiture de Jean-Pierre qui est très très très confortable. Il y a des lumières partout, on se croirait dans un avion. Euh, c'est très très beau. Et pas de consommation, de bon combien Ah ben écoute, je pousse sur le bouton Driving Eco 2 Sur le, le bouton, ah. là, si. voilà ah. Et tu vas voir la consommation actuellement ah, oui. moyenne est de 6,9 litres 100 km Ah, c'est quand même pas mal en fait C'est quand même une belle consommation là, Il faut savoir que je roule plein en ville, quand même. Ah oui. Dès qu'on est sur autoroute, la consommation... Voilà. Eco-coaching, euh, c'est quoi ça te ah. donne un score si tu conduis.. Ah mais tu es en éco-coaching là, c'est ça oui. Oui, mais même en okay. même temps, tu une façon d'anticiper et d'accélérer. Ah oui. Il faut accélérer toujours très très doucement, très doucement. Mais ceci, t'as raison, hein. C'est vrai qu'un écran comme ça, c'est trop attirant. Hein. Ah oui, moi je.. Je sais que tu peux même mettre des vidéos Ah Allez, oui. Pas ça c'est incroyable. Je veux dire que je peux oui. garder une vidéo à l'arrêt. Oui, il euh, y, y a des gens qui vont le faire en roulant. Hein. ça c'est sûr. Ah, oui, oh, elle, elle est super confortable, Waouh. Ah par contre, il n'y a pas... Ah. C'est super, hein. Qu'est-ce que t'en penses Elle est super. Oui, hein. elle est silencieuse. Elle a... Tu sens un peu l'arrière ou pas euh fait que ça... non Non, pour l'instant. Non. Ah. non, au contraire, je trouve qu'on est quasi haut, derrière. Oui, oui. Et euh, on voit bien par là. Oui, par là euh, oui non, la position, mais... Les Renault, en général, elles sont assez dures en suspension. on va faire un petit tour du rond-point supplémentaire hein, pour filmer un peu le rond-point sous tous les angles voilà le rond-point de vous le reconnaissez certainement hein, ceux qui regardent la vidéo qui sont habitués aux vidéos de martin reconnaissent où on est on va faire un petit jeu celui qui reconnaît le rond-point envoie un petit message à martin d'accord on fait comme ça martin ok bien parce que moi je vais déjà gagner <rire> tu devrais faire des jeux comme ça dans tes, dans tes vidéos ouais. hein? ça être avec, des... avec des questions parce qu'alors du coup les, les gens seront intéressés tu vois faire un petit quand tu fais un trajet comme ça faire un petit question réponse ouais Tour. oui allez d'accord voilà et ceux ci seront ce point si vous le reconnaissez mesdames et messieurs Hein si vous le reconnaissez un petit message à martin et alors je ne sais pas ce que vous gagnerez ça c'est à lui qui vous celui qui vous le dira hein sa considération peut-être déjà pour moi voilà. ah oui mais on va peut-être se garer euh... on se gare où je... que, voilà non où ça C'est moi. Dans, dans le parking Ouais. Ah, je vais faire une petite manœuvre. Alors. Il y a une caméra de recul Ah non. Non, il y a le des capteurs. Ouais, je vois. Voilà, Il y avait une option supplémentaire ouais. qu'on aurait pu avoir, c'est avec caméra de recul. Ouais. Mais on ne l'a pas pris. Voilà. En bon, plus, ça ne devait pas être gratuit. Ça. Voilà. Donc tu te un en position parking tout au-dessus. Au-dessus. tout doit s'arrêter et le frein à main devrait s'enclencher. Bon, je... Automatiquement. C'est ça Voilà, oui, quand il est rouge, comme ça. Tout de suite. Incroyable. Et donc, ouais, oui, il n'y a pas de clé, c'est juste. Ouais. Ouais. La clé, en fait, elle est dans, le... elle est dans la main. Ah. et là. Alors il y a un autre petit gadget. Ah. Regardez bien. Attends, attends, je vais encore filmer. Ouais, je filme Alors, encore. Nous avons <rire> ici en fait un petit endroit pour mettre les câbles pour pouvoir charger son GSM mmh. mais on peut, je vais refaire autre aussi la question il y a une petite manette ici en dessous hop ça fait un petit clic oh et on peut complètement bouger la tablette et alors ça peut aller jusqu'au fait de faire une tablette complète pour les gens à l'arrière ah, si bon. oui. et ah ben voilà je vois où est la lumière ici, là, maintenant là bas en dessous tout au bout mmh. il était ouvert voilà. Et, je... voilà. et, là, et là, ici, il y a une petite... A encore, euh, effectivement, je vais sortir mon petit sac. Il y a un voilà. en peu fait de dérangement un peu partout dans la voiture. C'est pas mal, hein. Est chouette, hein Oui. Voilà. Donc, voilà, l'intérieur, ici, c'est très spacieux. La voiture est confortable ouais. Alors, Martin, est un peu enroué. Le... Vas-y, Martin. Moi, je vais préparer euh... la suite avec les, le rabattement des sièges. Ah oui, oui, oui, oui d'accord. On va vous montrer les petites options. Oui. Euh, après, les jantes, les jantes, <rire> c'est de 20 pouces. Les jantes, c'est du 20 pouces. Oui. Allez, d'accord. Ça va Comme ça, vous êtes au courant. D'accord. Voilà. Donc, c'est 20 pouces. Oui, vous, vous avez 1 pouce. Et on en met oui. 20 dedans c'est pas mal. Hein? Hein? C'est comme combien on met de chevaux ici 5 et 5 chevaux dans cette voiture. Il faut quand même le faire. Hein? Et moteur essence. Moteur essence. Voilà. Alors, on va peut-être regarder, on peut peut-être filmer d'ici les sièges qui se rabattent. Ce sont des sièges qui se rabattent automatiquement. Ça, moi, j'ai jamais vu. Hein? Incroyable. Alors, ah non, voilà. Hop. Et voilà. Hop. Et hop. Et voilà. Donc voici la position normale. Normal dans laquelle ouais. Les enfants se mettent. Allez, je vais quand même voir si ça si ça enregistre encore, OK. Et alors après Ouais. Je vais pousser sur le bouton. Ah regardez, regardez bien. Tu filmes Attachez les acco les tapis près. Attention. Je, je pousse le bouton. Hop hop. Bon. hop, hop, hop, hop, hop, hop. Et voilà, on a un grand coffre pour pouvoir mettre toutes les affaires de cases. Combien... Ça, c'est magique. De... Euh, les très fins. À ça, il va falloir que je lis... <rire> je ne sais pas. Combien quoi euh, beaucoup, de litres, beaucoup de litres. Ah, combien de litres <rire> Dans le réservoir. Le réservoir, ah, réservoir d'essence c'est 50 litres. Le réservoir centres c'est 50 litres. 50 litres. Et donc maintenant, on a augmenté fortement. Oui, c'est pas, pas mal. Chargement. Hein. On peut presque dormir dedans, en fait. Ah, mais... Oui, à, à mon avis, tu peux presque dormir dedans. C'est vrai, quelque part, je ouais, ouais, me sens un peu fatigué. Ouais. ouais. tu peux dormir dedans, ah, sans problème. Ah, mais c'est même très confortable. Ah, ouais. faut se mettre un peu en Ouais, Oui, c'est pas un problème. Voilà, Jean-Pierre va faire dodo. Voilà. Voilà, bonne nuit. Ah. Je ne savais pas que je pouvais dormir dans ma voiture. Bah si, c'est génial. Hein. Tu rigoles, c'est intéressant. Hein. Et comme c'est un petit peu incliné, c'est juste bien. Hein. C'est moi, il ne faut pas appuyer sur le bouton qui redresse le, le truc automatique. Hein. Mais ça, ça n'existe pas. Ah. On l'a demandé. <rire> <rire> voilà. J'ai ça. Hein. Comme dans les publicités. Hein. Ah. Voilà, Martin. A toi, on finit. Alors, ah ouais. nous allons euh, vous présenter l'extérieur et le moteur et le moteur voilà, Renault Cénique, nouvelle génération. Voilà. Donc, c'est une belle voiture, hein faire? Ouais. Belle ligne, comme vous voyez. Ouais. Pour l'instant, elle est propre. <rire> <J 'en profite. rire> Donc, nous avons des jantes de 20, de 20 pouces. Hein? les jambes de 20 pouces ici il ah, y a même un attache remorque voilà et on va ouvrir les portes ou quoi hein, hein? Un grand coffre. Un okay, très grand coffre. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est grand. On peut même dormir dedans. Je peux faire les commandes. Voilà. Elle trouve belle de l'arrière moi j'aime bien ces feux ah oui oui oui c'est vrai voilà et eh bien au revoir à tous et à toutes nous nous, nous retrouverons pour un épisode 2 sur cette voiture, parce que je n'ai pas été assez complet dans mes explications. J'espère qu'il vous aura plu quand même cet épisode 1 de cette voiture. Likez, partagez à vos familles, à vos amis, et abonnez-vous.